Chaque année, donc chaque année, je suis invité par Serge Loubet. Et là, il y a quelques mois, donc Serge me dit « bah Tiens, réserve ta journée du 19 juin, parce que journée de la TDI, tu vas sans doute intervenir. » Bon, d'habitude, je prépare un speech, je, je prends mon temps, etc. Et chaque année, de toute façon, il est réduit à une ou deux minutes. Donc voilà. Donc, cette année, Et je n'ai rien préparé. Je n'ai rien préparé. Et euh, donc, je... Je, je n'avais pas regardé exactement le, le programme, je sais que j'interviendrai un moment. J'avais lu un peu en, en, en diagonale le, le thème, le thème, je ne vous dis que ça, euh, de l'effectivité de des droits à l'inclusion sociale, quelle perspective pour nous pour notre société. Donc là, je me suis dit, en me réveillant il y a 2-3 jours, sachant que j'allais sans doute intervenir, je me suis dit, oh mince, 3 jours pour réaliser, pour élaborer une, une, une thèse de doctorat sur un sujet aussi complexe, ça va être quand même un petit peu, un petit peu court. Bon, donc je me suis dit, bon, bah, tant pis, je, il n'y aura pas de thèse de doctorat, je vais quand même essayer de dire 2-3 petites choses autour de ça. Et, Puisqu'on est, on est ici. Donc maintenant, je suis plus inquiet de venir intervenir à la TDI et notamment au journal TDI, parce que je sais que c'est un moment de partage avec les uns et avec les autres. Et ce que je vais partager avec vous, c'est deux trois questions. Alors peut-être un peu distanciées par rapport à ce qui a été dit, de manière tout à fait concrète, opérationnelle sur la question de l'argent, mais peut-être un peu sur les, les, les politiques sociales. Euh, on, bon, les droits. Donc euh, la question, c'est de l'effectivité des droits à, à, à l'inclusion sociale. Euh, on d'abord se rappeler que les droits existent, que, et que ces droits sont de plus en plus nombreux, de plus en plus précis, des fois mal articulés entre eux. On a aussi des dispositifs, des, des grands axes, des, des grandes orientations qui permettent de mettre en œuvre ces droits. Alors, la question de, de l'effectivité, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que si, euh, si la mise en œuvre de ces droits était effective, on serait vraiment dans une société inclusive ben, La question, moi, je vous la pose l'hypothèse que je fais, c'est que cette entrée par les droits ne, ne... alors à la fois, elle ne permet peut-être plus de répondre aux problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui, et d'autre part, ça n'est pas la seule réponse pour euh, construire une société inclusive. Alors, je, je, je, je vais rappeler quand même deux, trois petites choses. J'ai quand même pris des notes, hein, quand je dis que j'ai rien préparé, c'est faux, hein, bien sûr, comme d'habitude. Donc, euh, on sait que... On sait que et moi, je voudrais interroger la question des, des politiques sociales. Donc les politiques sociales, je veux dire, dans notre pays, il y a une politique personnes âgées, une politique pour le handicap, etc. Et à chaque, à chaque politique sociale correspond la construction d'une catégorie de personnes qu'on va distinguer des autres citoyens et qui vont bénéficier de de droits, d'un certain nombre de droits, d'un certain nombre de prestations. Alors, évidemment, quand je dis que je viens interroger la question des droits, c'est une avancée fantastique, il y a plein de choses positives qui se, qui se font et des réponses qui ont été créées. On ne va pas revenir là-dessus. Hein. J'interroge ça à un autre niveau. Donc, euh, on a des droits, on a des catégories de personnes, et, et donc chaque personne qui veut bénéficier d'un certain nombre de soutiens, d'un certain nombre d'aides, etc., va devoir rentrer dans cette catégorie. Et le premier danger, c'est qu'effectivement, cette personne risque de s'identifier à la catégorie dans laquelle on l'a mise. Et d'ailleurs, les personnes en situation de handicap que je rencontre dans les accompagnements très concrets que je fais, nous disent « mais on en a ras-le-bol, on ne veut pas nous être associés à ce terme de handicap, on n'est pas des handicapés ». Et d'ailleurs, dans la société, il y a plein de gens qui n'ont pas la hache, qui ne sont pas considérés comme des handicapés, et qui pourtant ont des difficultés, ont des empêchements. Bon. Et donc on est bien obligé d'entendre quand on l'accompagne qu'effectivement il y a une revendication qui semble juste, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir, de, de rentrer dans une catégorie pour pouvoir bénéficier d'aide de, de, et de soutien quand on a des difficultés, sachant que dans notre pays... Une étude récente du, du comité économique et social disait que, euh, je crois, et, et, et à laquelle je crois que c'est Félix Prado qui, qui, qui évoquait ça dans son, dans son compte rendu, disait qu'un quart de la population est touchée d'une manière ou d'une autre par les questions d'invalidité, d'incapacité, etc., etc. Donc c'est quand même pas rien, c'est-à-dire que d'où, soit directement, soit indirectement, nous sommes tous concernés par ces différentes catégories d'empêchement. Alors, ce danger, entre guillemets, de, de réduire. Alors, il y a le danger de, de, de favoriser une identification des personnes à cette catégorie, c'est-à-dire, tout d'un coup, se dire « bah oui, je suis, je suis handicapé », ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de se dire « je suis en situation de handicap pour un certain nombre de choses ». On a vu ce matin, et c'est euh, Laurent Barbe qui, qui l'évoquait, et j'avais prévu d'en de, de, parler également, le fait qu'un des dangers, c'est qu'en réduisant euh, la personne à ce statut-là, on l'empêche, on, on, on et, et on la réduit aussi, à la personne qui a des droits, a des droits qui doit revendiquer ou peut revendiquer ses droits. Faisant cela, on l'empêche elle-même d'être aidante, d'être propositionnelle, et de s'inscrire de manière beaucoup plus fluide dans des échanges sociaux, dans ce qu'on appelle la participation sociale, quelles qu'en soient les modalités. Donc ça, c'est vraiment un frein, me semble-t-il, tout à fait important. Le deuxième point que je voulais évoquer très rapidement, c'est celui de présupposés de la loi. La loi nous dit que la loi de février 2005 nous dit « droit à compensation »– là, toujours la question du droit –« droit à compensation de tous les effets du handicap ». Alors, on, on, on entend bien que derrière, il y a quelque chose de, de, de très généreux de la part du législateur. Alors, à la fois, on va s'interroger sur le fait que le législateur... Est généreux quand il édite des lois, quand il élabore des lois, mais qu'il est un peu oublié, entre guillemets, des ressources qui vont être nécessaires pour les mettre en œuvre. Ça, c'est la première des choses. Et, et second plan, est-ce qu'on peut raisonnablement imaginer que l'on peut compenser tous les effets du handicap Voilà. Je, voilà. Donc, et et est-ce que c'est à l'État, à la loi, etc., au, au droit, entre guillemets, de régler cette question dans sa totalité Ça veut dire aussi qu'en en, en, réduisant cette personne à l'ayant droit, on va aussi fragiliser le travail qu'elle aura à faire de manière absolument incontournable sur le fait qu'elle a des empêchements pour aller dans, en milieu ordinaire de travail, pour aller, euh, comme vous et moi, s'inscrire dans, dans, dans la vie de manière tout à fait fluide. Et ce travail, il est essentiel. Donc, euh, voilà. Et troisième point, il me semble que la question des droits, euh, aujourd'hui, euh, on met en avant, évidemment, le premier de ces droits, qui est le droit à l'expression et à la participation. Ce, quand les personnes en situation de handicap s'expriment sur la question euh, à travers justement ce, ces dispositifs d'expression et de participation, ce qu'elles nous disent, c'est que l'ensemble des autres droits ne sont pas ne sont pas mis en œuvre et que les conditions dans lesquelles elles vivent ne leur permettent pas de, non seulement de subvenir à leurs besoins fondamentaux, mais en plus d'aller au delà de la question de la réponse aux besoins, et c'est ce que vous évoquiez, monsieur, la question des désirs. C'est-à-dire qu'est ce que je vais faire dans ma vie, est ce que j'ai le droit aussi de désirer des choses au delà de la réponse à des besoins primaires? Donc là aussi, sans doute, il y a un motif, me semble-t-il, à la Et je m'arrêterai là.